Bien bonjour les amis, c'est Nono et aujourd'hui on se trouve pour un tout nouvel épisode de Minecraft modé pour l'épisode numéro 6. Dans cette vidéo, on va aller crafter l'armure en Supremium puis on va aller continuer la ville. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à la liker, à la partager, ça me ferait très plaisir et moi je souhaite une excellente vidéo. Ok les amis, dans le dernier épisode, on avait crafté l'armure en Tertium. Donc aujourd'hui on va aller crafter euh, l'armure. Il euh, faudrait que je retrouve. Euh, on va aller crafter l'armure en en Imperium et en Supremium. Donc c'est parti on va pas perdre de plus de temps. Donc euh, il faudrait pas mal de d'imperium. De... Hein. Voilà. Et c'est parti hein. Alors, le Drawer. Ok. C'est parti. On les a tous. Donc, hop. Ok. On va en faire beaucoup, beaucoup moins. Hein. Voilà. Hop. Nickel. Voilà. Ok. Um. Hop. Nickel. Voilà. Ouais, on va essayer d'en faire un maximum. Ok, c'est bon. Ensuite, on continue. Voilà. Et ok. ok on continue voilà et là après on ne peut plus donc ensuite on va continuer hein. hop il nous en faudrait 2 4 6 8 hop et eh bien voilà alors là on ensuite euh, ben c'est bon on peut la faire. Enfin, je l'espère. Euh, C'est comment uh -huh. Bah ouais, ok. On la craft comme ça. Hop Voilà, hop. Il nous en manquera encore un. Et après, ça sera bon. Ah non, deux en fait. Donc, les amis, moi, je vais aller fermer les euh, infériums. Et moi, je vous retrouve dès que j'en ai beaucoup. Allez, à tout de suite. Ok, les amis, c'est bon. J'en ai récupéré 1920. Donc, on continue. C'est parti. Hop. Voilà. Ok, donc... Hop, C'est au milieu On va tous les faire hein. C'est parti Voilà Hop Ok donc ensuite Voilà Voilà Hop. Ok là on en a 8 Donc on va pouvoir continuer Hop ok Et maintenant ceci Voilà. Ensuite, hop, hop. Et voilà, voilà. Et maintenant, il ne manque plus que. Il est où Ah bah je l'ai ok. Ça. Donc c'est reparti. Hop, deux. Hop, ok. Alors, par contre, je n'ai plus de cristal. Hop. Bah si on peut Encore Nickel Ok donc là c'est bon Hop 2 Voilà Ok donc Là on en a 4 1 et 2 Ok donc Il nous en faudrait encore Voilà Là je pense qu'après Ce sera bon Voilà Et ceci Ok donc On continue Et voilà c'est bon on a la Imperium. Est-ce que ça fait quelque chose Non, ça ne fait rien. Ok. Donc, on va continuer. Maintenant, le Supremium. Voilà, donc c'est pareil. Euh, nous il faudrait, nous faudrait des lingots de fer. Hop. Allez, on en a beaucoup. Et maintenant, il nous faudrait les crafts, ok hop 16 voilà En termes de ça je pense qu'on nous en manquera donc ensuite hop on continue il en faut des masses voilà il en faut beaucoup new euh, ok ah, J'ai plus de de ça donc je sais pas s'il me reste un. Eh ben non. Euh, Impérium. Impérium, Impérium. Mm -hmm. Ok, ça va. Il me manque un diamant. Un petit diamant. Donc là je vais aller chercher un diamant. Donc euh, je vous retrouve dès que euh, j'en ai un ou plusieurs pour après. Allez, à tout de suite. Ok les amis, c'est bon. J'en ai 26. Ils sont juste là. Donc on va continuer. Hop, il nous faudrait des infériums. Autour. Comme ceci. Hein. Voilà. C'est bon. Ok, on va continuer. Hop Voilà Nickel Il nous en faut en masse et en masse hein. Hop Voilà je pense que après là c'est bon Hop hop hop Voilà Nickel Hop Et là Les prudentium Ah oh, qu'est-ce que c'est joli On en a trois pour l'instant 3, 3, 3 Bon les amis euh, Moi je vais aller fermer Et je vous retrouve dès que j'ai au moins environ euh, pas mal de supremium pour qu'on passe l'armure Allez à tout de suite les amis Ok les amis c'est bon J'ai fermé comme un gros taré Donc on va pouvoir continuer Alors Hop Voilà et ceci Normalement Après ça sera bon Il nous en manquera encore bien sûr Voilà Il nous en manque encore donc, euh, il nous en manque euh, un et deux. Donc, moi, je vais aller les farmer et je vous retrouve dès que j'en ai assez. Allez, à tout de suite. Ok, les amis, c'est bon. Je viens d'en avoir pas mal encore. Donc, il nous faudrait... Ah oui, euh, là, j'ai encore des diamps. Je les récupérerai aussi en même temps. Donc, euh, comment ça se craft Comme ceci, non Yes, aïe. Donc, il nous en faut un. Voilà. Et là, deux. Yes, on a terminé l'armure. Presque, bientôt. Et voilà, c'est bon. On a l'armure en supremium. Donc, on va pouvoir la mettre. Ah, je pensais qu'elle pouvait voler. Ah bah non. Maintenant, on voit le plus. Mais on a une superbe armure Voilà c'est bon Bon les amis maintenant on va aller euh, faire deux maisons comme d'habitude Donc on va aller continuer juste là Donc moi je vais aller fermer tout ce qui est bois Et je vous retrouve dès que les maisons sont terminées Allez à tout de suite Ok les amis c'est bon je viens de terminer les maisons donc les mois ce sont toujours les mêmes, avec des vitres, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. En tout cas, s'il vous a plu, je vous invite à vous abonner. à la like, à la partager, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao